ça te fait pas flipper toi de te dire que quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle de ton corps et réaliser un crime à ta place C'est pourtant le scénario dingue du film Hypnose sorti en 2018. Et si ça ne t'inquiète pas, l'affiche très colorée du film ou la présence de l'acteur qui joue le très rassurant Euron Greyjoy dans Game of Thrones devrait te faire sentir bien à l'aise. En même temps, l'hypnose n'a pas forcément bonne réputation. A la limite, tu vois de temps en temps un show à la télé où on se parle, mais c'est tout. Aujourd'hui, je vais essayer de te montrer ce qui se cache derrière les pouvoirs de l'hypnose. Et pour cette fois, je ne serai pas seule puisque la youtubeuse Une Voix qui Porte m'accompagne pour parler de son expérience de l'hypnose. Salut Gonzalo et merci pour ton invitation, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Nathalie et j'ai la chaîne Une Voix qui Porte. Sur cette chaîne, tu peux trouver du contenu relaxation, méditation, bien-être et de l'hypnose. Des choses en rapport avec l'hypnose mais aussi des petites séances découvertes et même des séances plus longue en rapport avec le bien-être, et la relaxation, le sommeil, la confiance en soi, ce genre de thèmes. Merci Nathalie d'être ici. Les scientifiques font parfois remonter les origines de l'hypnose très très très très loin dans le passé jusqu'aux trans chamaniques des hommes préhistoriques. L'hypnose dont je vais te parler aujourd'hui est un peu plus récente. On va voir son histoire et à quoi elle sert vraiment. On y va En 1778, France Anton Mesmer Alors ce n'est pas euh, l'hypnotiseur Mesmer que vous pouvez voir à la télé. Il est hypnotiseur, pas immortel, faut pas déconner. Mais le nom est un hommage à ce médecin. Donc en 1778, le docteur Mesmer va s'inspirer des avancées de son époque sur l'électricité et le magnétisme. Il va mettre au point une méthode de son soin reposant sur l'électromagnétisme en inventant un baquet thérapeutique. Les patients s'installent autour de ce récipient d'eau en prenant une corde et se font magnétiser les uns après les autres quand Mesmer les touche un peu partout. Malgré un grand succès, l'Académie royale de médecine française va accuser Mesmer de charlatanisme et le pousse à arrêter ses activités. Ses successeurs vont faire progresser sa technique en magnétisant leurs patients sans les toucher. Très vite, les cobayes se retrouvent dans un état mi-endormi, mi-éveillé, durant lesquels ils ont tendance à obéir facilement à leur magnétiseur. En 1841, un chirurgien nommé James Braid va assister à un spectacle de magnétisme. Pour cet homme de science, fasciné par la neurologie et la psychiatrie, le magnétisme est une illusion. C'est tout simplement une hallucination collective <rire> Le vrai pouvoir du praticien repose dans sa capacité à distraire le patient et lui suggérer des actions le plaçant dans un état de sommeil profond. Bright va alors vouloir changer le nom du magnétisme pour celui d'hypnose en référence au dieu grec Hypnose qui répare les blessures du cœur, du corps, de l'âme pendant le sommeil. Tes paupières sont lourdes. Aujourd'hui on ne sait toujours pas exactement comment fonctionne l'hypnose. Mais on en sait déjà plus qu'avant. Selon le chercheur Alfonso Santarpia, l'hypnose est un état de conscience modifié différent du sommeil. En France, il existe deux grands types d'hypnose qui dominent les autres. L'hypnose suggestive qui consiste à donner au patient des injonctions verbales, auditives ou visuelles. Et l'hypnose ericksonienne qui sollicite la participation active du patient. Le but est qu'il trouve lui-même des solutions à ses problèmes en accédant à son inconscient dans un état de relaxation profonde. Alors, est-ce que ça fonctionne en tout cas, une chose est sûre, c'est que les universités françaises proposent des diplômes universitaires d'hypnose. Il y en a de plus en plus. Nathalie, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours pour devenir praticienne de l'hypnose Avec grand plaisir Gonzalo. Alors moi, avant d'être praticienne, j'ai d'abord commencé par bénéficier de l'hypnose et par pratiquer l'auto-hypnose. Et j'ai toujours un petit peu lu des contenus en lien avec l'hypnose, les états modifiés de conscience, ce genre de choses, ce type de pratique. Moi, c'était surtout la dimension pratique. M'intéressait, bah, ça m'a aidé à arrêter de fumer, à mieux performer pendant mes études, à arrêter d'avoir peur d'aller chez le dentiste parce que je suis une ancienne phobie que c'était pas facile. Ça m'a aidé à passer le permis, pareil, j'avais peur au volant, j'étais crispée et euh, j'ai trouvé ça très efficace, mais pendant longtemps, je n'ai pas vraiment dessiné de projet professionnel en lien avec ça. Et puis, il y a un, un peu plus de 10 ans, Benjamin Lubinski a commencé à, à proposer des contenus sur YouTube et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et euh, je me suis dit, waouh, ça ça fonctionne vraiment, bon, je me dit, la transe hypnotique était de qualité, il faisait des vidéos pour s'endormir, moi je m'endormais vraiment, donc je me suis dit bon, on peut, on peut proposer en fait sous forme d'audio sur euh, YouTube et euh, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais moi j'aimerais bien en fait produire du contenu comme ça pour les gens qui, qui puissent accéder massivement à euh, ce dont j'ai bénéficié, en fait. Et je me suis formée dans des instituts privés. Une formation en hypnose classique, en hypnose Ericksonienne, praticien, maître praticien. Et bien sûr, quelques formations euh, connexes. Hein. Moi, j'avais une formation initiale en sciences humaines et sociales. Donc tout ça a été cohérent finalement dans l'ensemble. Et j'ai fini par me lancer et commencer à proposer du contenu sur le web. Donc j'ai augmenté ma palette avec du coaching, etc. D'autres certifications qui me permettent vraiment de compléter mon offre de services. Voilà comment j'en je suis arrivée là. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'hypnose au final quand ce n'est pas pour faire du spectacle on peut faire quoi avec de l'hypnose à part du spectacle Eh bien, on peut préparer une intervention médicale. Hein, de plus en plus d'anesthésistes se forment pour préparer, voire pour intervenir sous hypnose. Des dentistes se forment aussi, des chirurgiens, des médecins. Donc voilà, on a le domaine médical. Il y a de la psychothérapie qui se fait sous hypnose. De plus en plus de psychologues et psychiatres utilisent l'hypnose aussi pour accompagner leur patients. Il y a les interventions en cas d'urgence on en a parlé, accident de la route, etc. Et après, il y a aussi tout le domaine de la préparation mentale, par exemple, je me prépare à réussir une épreuve, je me prépare à passer un entretien en utilisant l'hypnose, bon, on sait que c'est extrêmement efficace. Il y a le domaine des phobies, on en a parlé également, hein. on peut intervenir avec beaucoup d'efficacité sur les phobies, l'endormissement, hein, qui est facilité également par la détente et la transe légère de l'hypnose, ça fait partie des séances qui sont les plus euh, écoutés parce que ça permet de s'endormir bien détendu dans un sommeil profond. Mais il y a le monde de la vente, de la publicité, du du commerce du marketing qui euh, vraiment commence à s'intéresser aussi bah, à l'hypnose à des fins lucratives bref l'hypnose en fait c'est un domaine qui est hyper vaste hein, un domaine de recherche aussi euh, quelque chose que désormais on enseigne à l'université on peut dire que l'hypnose est actuellement en cours d'expansion et je pense que c'est pas fini on avait dit dans les 10, 20, prochaines années il va se passer beaucoup de choses en la matière la pratique de l'hypnose n'est pas encore très connue alors qu'elle peut avoir des gros avantages au niveau médical. Ou pour essayer de convaincre tes parents de te filer un peu de thunes. C'est pour ça que c'est important de parler d'hypnose pour casser un peu limite autour et s'y intéresser un peu plus sérieusement. Ça ne marchera pas pour soutirer de l'argent de tes parents, il faut volontairement se soumettre à l'hypnose. Désolé. Merci de m'avoir accompagné Nathalie pour cette vidéo. Encore merci pour ton invitation Gonzalo, je te donne rendez-vous sur Nouvelle porte pour découvrir tout ça, à très bientôt. Avant de partir, est-ce que tu pourrais euh, par hasard hypnotiser mes viewers pour qu'ils s'abonnent Non Ok, bon, à la semaine prochaine. Tchou